à l'école Je m'occupe donc des formations de notre centre de gestion. Et notamment, c'est la deuxième fois que l'on présente le logiciel équilibre à tous nos adhérents. Donc il y a quelques participants qui se sont inscrits pour suivre, pour suivre la formation. Donc j'espère que tout sera clair. Et comme l'a dit Jeanne, vous pouvez poser des questions dans le chat. Si vous en avez, elles seront répondues à la fin de la présentation. Donc bonne présentation Merci beaucoup Léa. Euh, ben moi je vais passer le, la main à Pierre pour dérouler la présentation. Je vais simplement me présenter en deux mots euh, et puis Pierre fera de même juste après. Euh, donc euh, je suis Jeanne Pintard. Donc euh, vous voyez mes coordonnées sur la, la slide euh, qui est montrée actuellement. Je suis responsable marketing et commercial chez Équilibre. Donc je vais vous présenter un petit peu plus tard dans la présentation le, le, le projet et l'entreprise équilibre. Euh, et puis je suis également chargée de tout ce qui est euh, tous les sujets liés à la formation, d'où ma, ma présence aujourd'hui. Donc euh, voilà, d'établir de, des liens avec des organismes de formation pour justement aller à la rencontre des réseaux d'agriculteurs, euh, pour leur proposer euh, notre solution et la formation associée au sujet de gestion euh, d'exploitation agricole. Euh, voilà, euh, ben, j'ai rien de plus à vous dire, donc je vais passer la main à Pierre. Voilà, donc moi également, je vais me présenter. Donc Je m'appelle Pierre Origo, donc moi je travaille chez Equilibre à ce qu'on appelle le pôle support, c'est-à-dire toute l'assistance client sur, sur le logiciel qu'on va vous présenter. Et je suis également agriculteur, donc j'ai une exploitation en grande culture dans les Pyrénées Atlantiques. Voilà un petit peu pour, pour moi. Euh, je ne sais pas si on fait directement, on présente le, ce qu'on va présenter dans le webinaire, le plan, ou si on fait un tour de table d'abord. Jeanne euh, bon, Je propose que le tour de table, peut-être on le, on le garde pour la fin. Euh, comme ça, on, ce sera vraiment un temps d'échange à ce moment-là. Euh, on a eu par euh, Léa les, euh, les informations un petit peu de... De, de, des profils des personnes qui nous ont rejointes aujourd'hui donc euh, a priori voilà on, on a une petite idée des filières dans lesquelles vous travaillez donc on va essayer d'orienter la présentation un peu en ce sens pour avoir des, des exemples concrets pour vous par contre vous n'hésitez pas si vous avez euh, euh, une demande en particulier à nous l'écrire sur le chat et puis ensuite on, on échangera vraiment de vive voix euh, à la fin de à la fin de la présentation si ça vous convient Donc là, au niveau de ce webinaire, en fait, on l'a prévu en quatre parties. Donc la première partie étant une introduction générale à l'utilisation des outils numériques, donc pour les, les, les exploitations agricoles. Donc c'est un petit peu vous montrer ce qui, est ce qui existe. Et la deuxième partie, euh, on va être davantage sur une présentation de la société et vous montrer un petit peu ce que l'on propose en termes de, de gestion technico-économique pour les exploitations agricoles. Voilà. Sur la partie 3, euh, ça, on entrera vraiment dans le vide du sujet avec une présentation de la solution, donc la solution équilibre, avec un focus plus particulièrement sur la partie achat, vente et comptabilité. Bon, après, si vous le souhaitez, on pourra également euh, parler de, de la partie production, mais sachant qu'on insistera davantage sur ces trois sur ces modules. Voilà, et la quatrième partie... Bah, ça sera une synthèse des usages et répondre à vos questions et les interrogations que vous pourriez avoir. Donc, la gestion d'une exploitation agricole grâce au numérique, de quoi s'agit-il Donc, Je te laisse peut-être prendre la main, Jeanne, si tu veux là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, de quoi s'agit-il En fait, vous l'avez sans doute vécu, expérimenté, on a un fort essor du numérique dans le secteur agricole aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'usages qui sont associés. Euh, aujourd'hui, nous, on va se focaliser sur un usage vraiment lié à la gestion d'exploitation, donc à la gestion des ressources à la, et ce qu'on appelle plutôt la gestion technico-économique. Mais euh, mais voilà, il y a, il y a, il y a plusieurs niveaux euh, d'usages qui sont impacté par le numérique, donc le niveau technique dans la gestion et le suivi de la traçabilité des cultures, la gestion économique associée à tout ça, c'est-à-dire avoir une compréhension de ses coûts de production et pouvoir gérer de façon digitalisée, notamment sa comptabilité. Toute la gestion liée à la réglementation et à la certification, donc s'il y a des productions qui sont certifiés qui ont un label en particulier, que ce soit le label biologique ou tous les autres labels qui existent, euh, ça peut être également, un, le numérique peut être un outil très important pour justement rendre des comptes à ce niveau là ou euh, voilà justifier un certain nombre de, de données associées à la, à la certification et euh, donc l'aspect réglementaire également qui est très prégnant en agriculture euh, associé à la à la gestion de la, de, des demandes de subventions, à la réglementation associée au traitement de produits phytosanitaires, etc. Donc euh, tout ça, euh, pour tous ces éléments-là, le, le numérique euh, est, euh, est devenu et aujourd'hui continue à être un, un, un facilitateur en fait pour, euh, pour justement euh, améliorer tous ces usages. Euh, mais donc aujourd'hui euh, dans ce secteur de l'agriculture, on a des solutions qui sont très disparates. On a aujourd'hui beaucoup de décalage en fait, dans l'appropriation du numérique euh, par les agriculteurs. Donc on, on va un petit peu de, de, des solutions maison, un peu bricolées comme, comme on peut avec des tableurs Excel, jusqu'à des solutions commercialisées clé en main, et voilà, on a des, des, des, des niveaux d'appropriation de, différents à ce niveau-là. Donc, on va, on va essayer de vous, vous présenter un petit peu ce que nous, on propose. Il y a une diversité d'offres aussi euh, au niveau de, de, du système en fait, de, de stockage de données en fait, associé à ces solutions. C'est-à-dire que les solutions commercialisées vont être soit des solutions qu'il va falloir installer en local sur un réseau, euh, sur, sur des serveurs en fait, qui sont... D'accord, merci Jean-Paul. Je prends note de votre remarque, j'éloigne mon micro. Euh, donc on va avoir des, des, des solutions qui vont être à installer directement sur les serveurs de, de l'agriculteur ou qui seront disponibles en fait euh, à tout moment partout via le via Internet, sur le cloud et puis euh, qui vont être également euh, disponibles sur différents supports. Et C'est un petit peu l'objectif et l'un des avantages du numérique de pouvoir accéder à ces données sur différents supports comme les ordinateurs, les tablettes et les téléphones mobiles. Euh, donc ça, c'est un petit peu un panorama général de, du, bah, des usages du numérique en termes de gestion dans l'agriculture. Donc euh, ça, ce n'est pas moi qui l'invente, hein, c'est la chair agrotique de de Bordeaux-Sciences Bordeaux Agro et Montpellier-Supagro qui fait un petit peu ce panorama-là. Donc euh, si, ça, si ça vous intéresse d'explorer de, un petit peu plus en avant, vous pourrez vous, vous référer aux études de la chaire agrotique. Euh, voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus Pierre. Non, non, non, je pense que tu as bien fait le tour. Voilà. Et donc, combien d'agriculteurs en France sont concernés? Quel est le taux un petit peu d'absorption du, euh, du numérique dans le secteur agricole? Ben Aujourd'hui, euh, il est encore assez minime. Euh, on a, euh, d'après toujours cette étude de la chaire agrotique, et donc d'après les éditeurs des, des, des logiciels de gestion d'exploitation agricole, on a euh, un quart des exploitations agricoles françaises recensées. Donc, le recensement, je crois, date de 2000, 2010, il me semble. Euh, on a un quart de ces exploitations qui ont accès à un logiciel, donc sans parler avant tout d'usage récurrent, qui ont, qui ont fait la démarche d'installer de, de, de, un logiciel de ce type. Euh, en moyenne, on a 7% de, des agriculteurs qui utilisent ces logiciels. Euh, et ce chiffre va avoir en fait une grande variation entre selon les contextes, hein, donc c'est une moyenne, ah oui, mais, bon. euh, mais donc on va avoir de 2 à 35%. Euh, et puis euh, quand on pousse un petit peu plus loin, quand on les interroge, on a euh, deux tiers des agriculteurs, donc de ces agriculteurs qui sont euh, détenteurs d'une solution connectée qui vont dire euh, véritablement utiliser régulièrement des logiciels de gestion d'exploitation euh, technico-économique. Donc en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une grande marge d'amélioration. Alors on, il y a plusieurs éléments qui vont expliquer ça. Hein. Il y a, je pense qu'il y, y a avant tout une difficulté de, de, de prise en main de ces outils qui sont en fait, euh, euh, qui sont assez nouveaux et, et qui bouleversent un petit peu l'organisation de base d'une exploitation et d'un exploitant agricole. Euh, mais voilà, donc un des enjeux aujourd'hui du numérique dans l'agriculture, ce sera de, de faire en sorte de proposer des solutions qui sont les plus facilement euh, appréhendables par, par euh, tout type de public. Euh, et puis, ben, donc là, c'est simplement un, un résumé de ce que je vous annonçais un petit peu juste avant. Les principales raisons d'adopter ces outils, c'est pour bénéficier de plusieurs... Euh, Plusieurs éléments, à savoir un conseil technique. Donc, euh, on a une diversité de données à gérer en tant qu'exploitant agricole. Donc, on va, euh, avec un outil numérique qui agrège toutes cette donnée et qui va, va rendre en fait son exploitation beaucoup plus, beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible, euh, notamment dans le fait de centraliser ces données et d'être en interface avec d'autres éléments, par exemple des objets connectés ou d'autres outils. Euh, ça va pouvoir faciliter également la gestion économique de l'exploitation avec donc, tout ce que je vous disais sur les coûts de production, la gestion des stocks, euh, et puis là, voilà, la gestion de toutes les parties prenantes de l'exploitation, le matériel, les équipes. Euh, ça va également permettre de faciliter une certaine adhésion à des, à des démarches de certification, qui sont des démarches plus collectives, et vont permettre d'avoir un petit peu des... Euh, des échanges à ce niveau-là, des retours d'expérience, et puis euh, de, de, de piloter des contrats de, de commercialisation avec des tierces parties. Et enfin, de, évidemment, c'est presque le plus, l'avantage le, le, le, le, le, plus, le plus évident au départ, c'est de faciliter tout ce qui est démarche administrative, aujourd'hui euh, très consommateur de temps, et qui euh, justement euh, pénalise un petit peu tout ce temps de. De travail et de production euh, qui est aujourd'hui euh, le, le principal du métier d'agriculteur. Voilà, donc euh, ça c'était un petit peu pour le panorama global. Euh, donc, moi je vais vous présenter un petit peu en détail euh, suite à donc, ce constat euh, comment est née la société équilibre et, euh, et donc ce projet finalement de logiciel qu'on va vous présenter. donc euh, Aujourd'hui, euh, le, le constat qui a été fait, c'était que c'est celui que je vous ai un petit peu présenté. Finalement, c'est euh, l'agriculteur le, le, le, dans son métier est confronté à un grand, un grand volume de données de nature très différente à gérer, à digérer, à exploiter, euh, et se trouve avec en général peu d'outils ou en tout cas une, une multitude d'outils différents qui ne communiquent pas forcément euh, pour pour gérer ces données. Euh, Il y a un problème de maîtrise aussi souvent qui, euh, qui transparaît euh, donc de, de ces données. Euh, on, souvent, on a une petite euh, appréhension sur le, le, le contrôle qu'on peut avoir sur ces données, qu'on met dans des, dans des logiciels qui euh, ne, sont, ne sont souvent pas garants de la, la propriété par l'agriculteur de ces données. Donc, c'est aussi peut-être un, un frein qui empêche l'adhésion à, à ce type de solution. Euh, et puis d'autre part, euh, un monde agricole qui est confronté à de plus en plus de comptes à rendre euh, sur bah, des réglementations à suivre, euh, sur, euh, sur des certifications, enfin, tous les éléments que je vous présentais tout à l'heure, et donc un, un, une conséquence de ça, en fait, un volet euh, gestionnaire du métier d'agriculteur qui est grandissant et qui pénalise donc ce temps, de, ce temps de production, ce temps de travail sur la ferme. Donc, on a fait le constat que beaucoup d'agriculteurs souhaitaient regagner en autonomie sur cette partie gestion et en optimisant son temps. Donc, le projet équilibre qui est né de ça, c'est en fait, David Joulin qui est le créateur de cette entreprise basée à Bègle en Gironde, qui est lui-même agriculteur-éleveur charentais et qui a créé en 2014 cette entreprise pour proposer un système d'information ouvert et intégré qui soit vraiment adapté aux spécificités de l'exploitation agricole, qui soit fiable et dont la, dont la, la, la, la politique de, de protection des données soit certifiée par la charte Data Agri, qui est une charte spécifique de protection des données liée au, au monde agricole. Euh, l'outil équilibre, c'est un outil qui se veut évolutif, qui est également open source, et qui se veut euh, facilement interopérable avec d'autres solutions numériques de, de, de gestion, d'exploitation ou de, de collecte de données. Et, euh, et donc l'outil vise à permettre à l'agriculteur euh, l'accessibilité de ses données, donc des données de sa ferme, partout et à tout moment, sur tout type de support. Donc c'est une donnée, c'est un, un logiciel qui est hébergé, qu'on qu appelle SaaS, donc euh, qui est hébergé sur le cloud, donc sur Internet. Euh, donc voilà, on a les, les valeurs de l'entreprise, transparence, durabilité, pragmatisme, hein, voilà, avant tout, c'est de pouvoir se mettre au niveau de l'agriculteur, dans sa gestion quotidienne, dans son environnement, pour pouvoir comprendre un petit peu ses besoins opérationnels et euh, se calquer au maximum sur, euh, sur, euh, voilà, sur, son, sur son quotidien. Euh, pour présenter un petit peu cela, effectivement, Pierre, je t'ai coupé, mais euh, tu peux aller à la slide suivante. Euh, on a donc une petite vidéo qui, euh, qui euh, résume un petit peu tout ça et qui prend l'exemple d'un projet que a monté avec les fermes à l'arrière. Voilà, Et y aller. On est capable aujourd'hui, euh, grâce à équilibre de connaître notre, notre prix de relais À n'importe quel moment de l'année, n'importe quel jour de l'année, on est capable de dire aujourd'hui ma carotte ou au chou, euh, comme ici, mes revenus à tel coût. Donc on a une marge brute qui, qui est connue et ce n'est pas la surprise en fin de l'exercice. Est-ce euh, que j'ai gagné ou perdu de l'argent Non, je sais à l'instant ce qui s'est passé. Le principe, c'est de centraliser toute l'information qui est présente sur une exploitation au sein d'un seul et même outil afin d'avoir les informations en temps réel et de pouvoir en tirer des décisions pour l'entrepreneur. Equilibre, c'est un outil de gestion tout en un qui permet de regrouper à la fois les éléments économiques, comme la comptabilité, la gestion des stocks, la gestion commerciale, et tous les éléments de traçabilité sur une exploitation agricole, ce qu'on appelle les activités. Si je travaille telle zone de la parcelle ici, là où je me trouve, on va dire, ben, j'ai travaillé telle zone de la parcelle, c'est telle personne qui l'a fait, avec tel tracteur, avec tel outil, tel jour, il a utilisé tel, tel et tel intran, etc. On est plus précis en termes d'information, simplement parce qu'elle est saisie au fur et à mesure, et surtout, on est descendu à l'échelon de l'intervention. Et c'est l'agrégation, après, qui va nous donner certes une, une vue d'ensemble. On fait le pari que si on est précis à l'intervention au quotidien, au global, on sera forcément plus précis qu'une saisie d'information euh, qui sera faite. Euh, euh, à la grosse couche tous les mois ou toutes les semaines, etc. Le principe de l'analyse technico-économique, c'est justement d'intégrer à la fois des données agronomiques techniques, donc souvent des interventions, des pratiques culturales avec des mouvements de stock, etc. Et mélanger ça à des factures d'achat, de vente, de sorte à avoir des prix de revient et euh, des seuils de commercialisation. il y avait quatre logiciels qui cohabitaient en fait, euh, au, sein, au sein de la société La le logiciel pour gérer la compta, le logiciel pour gérer la, la, la gestion parcellaire, un logiciel pour le parc matériel et ensuite il y avait euh, euh, nos bons vieux tableurs Excel pour euh, croiser ces données-là, les analyser, etc. Suite à la mise en place d'équilibre, on a non seulement supprimé tous ces logiciels-là et en plus de ça, on va venir certifier ces informations-là, c'est-à-dire que on sait d'où viennent les informations, on sait qui les a créées. On peut récupérer des informations comptables qui viennent des centres de gestion qu'on va intégrer dans l'équilibre. On peut récupérer des informations des logiciels de gestion partielle divers et variés qu'on va intégrer dans l'outil. Dans la solution par endroit, on va agréger des données, mais ce n'est pas un simple agrégateur. On peut décider d'utiliser un module ou tous les modules. Et on a des offres qui vont de 0 euros jusqu'à 900 euros par mois, selon les besoins et la taille de l'exploitation. Voilà, donc euh, en, quelques, en quelques minutes, le, la présentation un petit peu de l'essentiel des fonctionnalités proposées par notre solution équilibre. Alors là, c'est un petit peu un cas particulier euh, qu'on vous a présenté parce qu'en fait, c'est un projet sur lequel on a travaillé avec euh, une, une grosse exploitation des Landes euh, pour laquelle, en fait, on a adapté notre logiciel à leur système d'information. Donc, en fait, on a pris notre, le, notre solution équilibre. Euh, et donc ces fonctionnalités standards qu'on a un petit peu personnalisées à, euh, au système d'information préexistant de, de l'exploitation. Mais le, le, le principe reste le même, en fait. c'est une approche euh, technico-économique qui, euh, qui est proposée par l'outil euh, sur les coûts de production euh, par activité de, de l'exploitation agricole. Permet d'avoir à la fois ce suivi de traçabilité et puis, euh, et puis la gestion comptable associée à, à ces activités. Euh, et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir ramener à tous les, à tous les différents échelons de, de, de la gestion euh, ces coûts de production, donc au niveau, comme le disait la, la, la personne qui présentait, au niveau de, de la carotte, de l'activité de carotte, d'une de, parcelle de, de, de, de culture de carotte ou d'un îlot, d'un ensemble de parcelles, etc. Ou euh, de l'autre côté, au niveau de la gestion, euh, au niveau de l'intervention, par exemple, euh, X vous de sur telle parcelle ou telle culture. Voilà, d'avoir vraiment ce découpage qui permet d'avoir un pilotage fin et une compréhension globale de, de nos coûts de, de production et donc de notre rentabilité derrière. Euh, voilà, donc, euh, de de ce projet en fait, d'équilibre euh, découle un certain nombre d'offres de services. Euh, donc Là, on va vous parler de l'offre équilibre en particulier, qui est la deuxième là, en partant de la gauche. Mais pour vous donner un, pa un panorama plus global, on a une première offre qui s'appelle Click and Farm, qui est une offre totalement gratuite, euh, qui est vraiment sur de la, de la traçabilité pure et simple. C'est-à-dire que c'est un outil qui est de gestion parcellaire qui va vous permettre d'importer votre cartographie, de faire votre, euh, votre assolement saisir vos interventions et ensuite exporter un certain nombre d'éléments euh, comme le cahier de culture, juste phytosanitaire, etc. Et donc de faire toute cette saisie d'intervention également sur le terrain directement via notre application mobile. Euh, C'est un outil qui est essentiellement réservé au, à la filière des grandes cultures voilà, et qui est directement accessible via notre site internet. Euh, et puis ensuite, pour aller un petit peu plus loin, on a donc cette, cette solution équilibre. Euh, dont on va vous parler, qui elle est sur abonnement mensuel et, euh, et qui intègre à cette partie de gestion parcellaire une, une, une gestion des coûts et donc et une approche comptable également. Donc euh, voilà, je ne vais pas détailler en, en, en détail la, les, les fonctionnalités parce que c'est Pierre qui va vous présenter tout ça directement dans la, dans la démonstration. Euh, pour aller un petit peu plus loin, on est en construction d'une. Une offre un peu plus avancée qui s'appelle Équilibre Plus, qui va voir le jour début 2021 et qui va intégrer un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires euh, associées notamment à la partie réglementaire pour pouvoir, euh, pour pouvoir générer son plan de fumure, par exemple, sa déclaration de PAC. Euh, sur la partie phytosanitaire, il y aura également un certain nombre d'améliorations et surtout pour pouvoir piloter des itinéraires techniques, faire du prévisionnel et avoir des seuils de commercialisation sur les différentes activités pilotées par l'exploitation. Euh, je sais qu'il y a un certain nombre de viticulteurs parmi vous donc euh, on va vous présenter également euh, rapidement euh, l'offre dérivée d'équilibre euh, adaptée à la viticulture qui s'appelle Equiviti euh, qui est également en construction là chez nous aujourd'hui. On a une première version euh, Lab euh, qui sort avant la fin de l'année et euh, donc, voilà, qui est un projet un petit peu de R&D qu'on est en train de mener avec un groupe de viticulteurs pilotes euh, qui reprend les fonctionnalités d'équilibre adaptées à la viticulture et qui ajoute un certain nombre de choses liées à la gestion euh, du chai et la vinification. Et enfin, on a une offre euh, donc, qui, est, qui est plus sur de l'accompagnement qui s'appelle équilibre Premium et qui euh, donc euh, consiste à, euh, justement, euh, comme vous, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le fermet maraire, à euh, adapter euh, complètement notre solution à une exploitation ou à un, un groupe d'exploitation euh, et leur système d'information. Donc là, il y a une vraie personnalisation associée. Euh, à chacune de ces solutions, de ces offres, euh, on va avoir un certain nombre de possibilités d'interconnexion, c'est-à-dire des échanges avec d'autres solutions qu'on met en place avec des, des technologies partenaires. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre interopérable notre, notre offre pour pour qu'elle puisse s'intégrer avec avec d'autres outils qui vont produire d'autres types de données et que ça vienne alimenter en fait euh, équilibre et donc euh, toujours avoir une une gestion plus globale et plus inclusive de, de, des données de l'exploitation. Donc aujourd'hui, on est connecté avec un certain nombre de technologies comme Open Weather Map qui vient chercher des données météo, en complément donc, à des, des données de cartographie importées dans équilibre dans On est en partenariat également avec une société qui s'appelle Socleo, ancien panier local qui permet de faire de la vente en circuit court. Et donc, on vient récupérer les en fait, données de vente euh, les données de vente euh, directes en fait, qui ont été menées euh, via cette plateforme-là. Donc, ça, c'est dans le cas où euh, l'exploitant le, va faire de la vente directe, que ce soit en fromage ou en maraîchage, ou ce genre de, de choses. Euh, on a également Winat qui permet de faire du suivi de culture euh, et mesurer euh, les, par des capteurs météo les données de, de précipitation, donc les données de pluie. Et puis voilà, on a également le, le registre d'élevage via IDEL qu'on qu peut aussi interconnecter avec, avec notre solution. Euh, rapidement, pour les, les offres à venir là, qui vont voir le jour d'ici fin de l'année 2021, on a également un assistant conversationnel, Duke, qui permet de, de saisir en fait vocalement les, les interventions et donc de diminuer encore plus le temps de saisie associé à à l'enregistrement des interventions. Donc en fait, ça va être simplement un une sorte de chatbot. Je ne sais pas si, si c'est un terme qui est euh, familier à tout le monde, mais qui permet d'enregistrer de, vocalement ou à la main, mais euh, de façon conversationnelle, des, des interventions de, de traitement, de semis, de vendange, etc. Euh, voilà, donc voilà un petit peu pour le panorama global de nos offres. Et euh, ben je laisse Pierre rentrer dans le vif du sujet de la présentation d'équilibre. Voilà, donc là, Jeanne l'a dit dans sa présentation, mais équilibre, c'est le système d'exploitation d'information de, de l'exploitation agricole. Donc, comme vous avez pu le voir par les interconnexions, c'est-à-dire que dans l'équilibre, on va retrouver toutes les informations, on va dire, de l'exploitation agricole au niveau de, de l'application. Alors là, on entre sur un, un, un schéma qui est un petit peu complexe, mais pour vous expliquer simplement qu'en fait, quand vous rentrez une information dans l'équilibre, vous ne la rentrez qu'une fois. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de rentrer une fois vos factures, une fois la comptabilité. C'est-à-dire que vous rentrez une fois une, une, une information et cette information va se retrouver dans tous les modules d'équilibre pour pouvoir être utilisée de différentes manières. Donc, c'est le, le cas ici sur ce schéma-là. Vous voyez, par exemple, sur tout ce qui est gestion, en fait, tout ce qu'on appelle la partie gestion, qui comprend, en fait, les achats, les ventes, les décaissements et les encaissements. En fait, automatiquement, dans l'équilibre, quand vous générez une facture d'achat ou une facture de vente, elle va générer une écriture dans les journaux correspondants d'achat et de vente et faire votre comptabilité de manière automatique derrière pour pouvoir, saisir, pour pouvoir sortir ben, des éléments tels que le grand livre, la balance, la déclaration de TVA ou autre. Donc, le gros intérêt d'équilibre, c'est ça, c'est-à-dire qu'une une information que vous avez besoin de saisir, vous ne la saisissez qu'une seule fois. Alors ça, ça permet d'éviter des erreurs, déjà, des erreurs de saisie, mais c'est un, un gain de temps également très appréciable. Alors là, je vais peut-être passer directement sur, sur l'application pour vous montrer co comment ça fonctionne. Alors, vous n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions. Voilà. Donc, en fait, quand vous connectez à équilibre, vous tombez sur, euh, sur cet écran. Donc, c'est ce qu'on appelle le tableau de bord général. Donc, le, le principe de fonctionnement d'équilibre, hein, c'est qu'à vous utilisez en fait votre navigateur, hein, donc généralement on, on préconise plutôt d'utiliser soit Firefox soit Chrome, et vous mettez donc euh, une adresse et vous avez une connexion via un mot, euh, votre, adresse, votre adresse mail et un mot de passe. Sur ce tableau de bord que vous allez pouvoir personnaliser, euh, vous allez retrouver ben, des informations générales liées à votre exploitation. Là, moi, dans mon exemple, on va retrouver les différents modules d'équilibre. Et là, j'ai un petit calendrier avec ce qui s'est passé les jours précédents et la météo. Voilà, on pourrait rajouter d'autres informations du style les dernières factures saisies ou autres. Alors, la particularité d'équilibre, c'est d'être disponible sur le web. Derrière, ça suppose que vous pouvez l'utiliser diffé sur différents appareils. Ça peut être aussi bien sur un ordinateur, donc quel que soit le type d'ordinateur, que ça soit du, du Windows, du Mac ou, euh, ou du Linux, euh, comme vous le voyez euh, sur, euh, sur mon écran. Donc, la particularité, c'est que donc, vous pouvez l'utiliser sur plusieurs types de machines, mais vous pouvez également vous connecter simultanément à plusieurs et saisir également à plusieurs. Est-ce que c'est clair pour vous Bon, Pas de retour. Voilà. Donc, je vais faire le tour des, des, différents, modus, des différents modules d'équilibre. L'interface d'équilibre, elle est relativement simple. Vous allez retrouver, donc ici, vous voyez, dans module, tout ce que l'on peut faire dans l'équilibre. Et vous retrouvez les grands menus également en haut. C'est-à-dire que dans équilibre, en fait, comme l'a dit Jeanne tout à l'heure, vous allez pouvoir en fait saisir vos achats, vos ventes, vous allez pouvoir tenir toute votre comptabilité, vous allez pouvoir, donc, de par le fait que vous gérez vos ventes et vos achats, avoir l'équivalent de ce qu'on appelle un CRM, c'est-à-dire avoir une traçabilité sur, euh, sur vos clients et vos fournisseurs, donc savoir quand est-ce que vous avez acheté, à combien, et quand est-ce que vous avez été en relation avec eux. Vous allez pouvoir tenir à jour automatiquement vos stocks. Vous allez pouvoir gérer votre production, vos productions, alors que ce soit des productions végétales ou des productions animales. Alors, ça peut être tout type de production, production végétale, qu'elle soit maraîchage, arbo, bon, viticulture également, mais la spécificité de, de la viticulture, c'est plutôt d'utiliser Equiviti. Et également production animale. Alors, ça peut être tout type de production, notamment pour euh, assurer en fait toute la traçabilité de cette production et notamment le suivi sanitaire des animaux. On va également avoir une partie appelle ressources humaines donc là l'objectif c'est plutôt d'indiquer qui travaille sur l'exploitation pour savoir dans la production qui fait le travail et combien ça coûte et dans, dans les outils on va retrouver différents petits modules comme la déclaration pack des les exports de documents ce genre de choses et la partie configuration donc de façon plus générale c'est toute la configuration d'équilibre donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, voyez comment équilibre est conçu. Si on va dans tiers, vous allez retrouver donc un menu horizontal dans lequel vous avez les grands modules et verticalement, en fait, des sous-menus euh, dans lesquels on va pouvoir, pouvoir euh, enregistrer des, des informations. Donc, quand on parle de tiers dans équilibre, euh, on va retrouver en fait toutes les personnes. Et toutes les sociétés qui travaillent avec laquelle vous travaillez. Donc, ça peut être vos clients, ça peut être vos fournisseurs, ça peut être des salariés que vous embauchez, ça peut être votre COP, votre, votre centre de gestion, etc. Voilà. Donc ici, tiers c'est relativement simple à utiliser. On va pouvoir créer de nouvelles personnes ou des sociétés lesquels vous travaillez donc là il n'y a rien de très compliqué il suffit de donner le nom le prénom le nom de famille etc pour avoir toutes les informations la partie comptabilité donc là on va être vraiment dans le module comptabilité donc lui il va être principalement enseigné par vos ventes et vos achats donc ça reste de la comptabilité. Hein. donc Vous allez retrouver dedans les journaux, la balance, le grand livre, les exercices comptables. On a tout le fonctionnement d'un logiciel comptable euh, de façon à pouvoir sortir euh, ben, notamment tous les éléments tels que le, le compte de, les comptes de résultats et le bilan. Vente et achat. Donc, à partir de là... Vous avez ce qu'on appelle tout un process de vente et un process d'achat qui vont être globalement un petit peu sous le même format. C'est-à-dire que dans les deux cas, vous allez pouvoir suivre en fait tout ce qui est fait au niveau du, du processus de vente ou d'achat en passant par des devis, des bonnes commandes et la facturation. Donc, je reviendrai dans le détail là-dessus. Là, je vous fais une présentation succincte de ces modules, Donc vous voyez quand je suis dans vente, on tombe sur un tableau de bord, et sur ce tableau de bord, ben, je vois quelles sont mes dernières ventes, quels sont mes totaux commerciaux, quel est mon chiffre d'affaires par exemple. Donc et tout cela, ça peut être personnalisé facilement en rajoutant ou en déplaçant, vous voyez comme ça, des cadres. La partie achat donc, se présente de la même manière. La partie stock, ben, vous allez retrouver en fait tous les produits en fait, que vous réceptionnez ou que vous expédiez. L'objectif étant deux choses. C'est dans cette partie en fait, qu'on va retrouver tous les produits que vous pouvez utiliser dans la partie production, soit pour des interventions végétales, c'est-à-dire les engrais, les phytos, les semences, les plants, etc. Mais également tous les produits que vous avez récoltés et que vous euh, allez livrer pour être vendus. Voilà. Alors, également par rapport à ça, les stocks, vous pouvez faire des inventaires. Ces inventaires géreront derrière l'inventaire comptable. La partie production... Donc là, vous voyez comment elle, elle se présente. Là, on est sur le tableau de bord. Donc, je vais retrouver au niveau de la production végétale, en fait, l'ensemble de mes parcelles, la cartographie de mes parcelles. Donc ça, c'est généré relativement facilement. C'est-à-dire qu'on importe directement votre déclaration PAC et à partir de là, on va retrouver le parcellaire et les cultures que vous avez dessus. Donc, bien entendu, si vous n'avez pas de déclaration PAC, on peut importer des fichiers des géographiques, euh, donc euh, que vous pouvez avoir, que ce soit de GPS ou de Cadastre ou autre. Voilà. Et dessus, en fait, on crée ce qu'on a vu dans la, dans la vidéo des activités dans le cadre des productions végétales. Les activités sont des cultures, et on, donc on met des cultures sur ces parcelles à ce niveau là on va pouvoir gérer des interventions saisir toutes les interventions donc la saisie d'intervention peut être relativement complète c'est à dire que si on en prend une qui a été faite vous pouvez indiquer vous pouvez indiquer, comme vous voyez, donc ici, ça peut être sur une ou plusieurs parcelles. Là, en l'occurrence, c'est une seule parcelle. Ce que vous avez mis sur cette parcelle, qui l'a fait, avec quel tracteur Et avec, là, c'est un épandage, donc avec un épandeur. On pourrait également indiquer s'il y a eu une prestation de service avec une entreprise de travaux agricoles qui, qui a fait le travail. L'objectif de ça, en fait, c'est d'avoir des notions économiques. C'est-à-dire que là, on est capable d'avoir le coût de l'intervention par rapport au coût d'entrant que vous avez pu avoir, mais également tout ce qui est coût d'équipement, coût de main Voilà. Alors Ces notions de coût, ben, on va le voir tout à l'heure. Je vous montrerai comment on saisit des achats et des ventes. En fait, ça reprend en fait les coûts d'achat et de vente de produits de façon à mettre automatiquement un tarif. Bon, là, dans le cadre du matériel c'est du personnel, c'est des tarifs horaires. Le, le gros avantage, c'est que vous n'avez pas à ressaisir des prix euh, continuellement. Voilà, tout se fait en automatique. Donc, au niveau de la production, donc ça, c'est la saisie d'intervention. mais On peut avoir tout ce qui est analyse, donc analyse de sol, analyse de produits, analyse d'eau, etc. On peut noter forcément des incidents de, de temps en temps. Et, et, et on peut également avoir des capteurs. Donc, tout à l'heure, Jeanne vous l'a dit, euh, tout ce qui était capteur météo, notamment, en fait, on va avoir les données qui vont se retrouver dans ce menu. Voilà pour la partie production. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous voulez que j'approfondisse certains points. Jeanne également, s'il y a des retours sur le, sur oui, le chat. Oui, on avait une question notamment oui. sur la partie euh, euh, gestion en fait d'une multiplicité d'utilisateurs. Si par exemple quelqu'un se connecte, est-ce que ça va prévenir la personne qui est déjà connectée d'un nouvel... Euh, une nouvelle connexion pour ne pas avoir du cafouillage en termes de saisie de données Si je, si je retranscris bien la question. Oui, alors dans ce cadre-là, non. C'est-à-dire que l'objectif, euh, bon, c'est plutôt d'être organisé euh, soit au niveau du bureau ou soit la personne qui le fait directement de façon à saisir qu'une fois la donnée. Sachant que si vous voyez qu'il y a deux... Les informations, vous les voyez en temps réel. Donc, normalement, si vous voyez qu'il y a une donnée qui a été saisie et que c'est celle que vous vouliez saisir, vous la voyez apparaître automatiquement. Mais il n'y a pas d'alerte pour savoir qui est connecté en temps réel sur l'application. Mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un nombre illimité d'utilisateurs en fait, associés à un même compte. Donc, en fait, on peut créer des nouveaux comptes et des et des codes d'accès pour chaque utilisateur qui va être amené à utiliser et à saisir de la donnée. Donc, en fait, ce ne sera pas un seul et même compte qui est partagé par plusieurs personnes. Chacun aura ses propres accès. Et d'ailleurs, on peut aussi restreindre les accès en fonction du rôle de l'utilisateur dans l'exploitation. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait... Juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. C'est-à-dire dans la configuration, vous voyez, il y a utilisateur. Donc là, moi, dans le, dans le cas de cette démo, en fait, il y a quatre utilisateurs qui sont susceptibles de se connecter. Euh, sachant que euh, l'utilisateur principal on dit qu'il est administrateur système, c'est-à-dire qu'il a il a accès à tout, c'est-à-dire qu'il a accès à tout ce que vous voyez ici, c'est-à-dire à tous les modules. Et donc, en ayant accès à ça, il peut inviter, vous voyez, par, par, par l'intermédiaire de ces menus qui sont ici, il peut inviter d'autres utilisateurs à venir utiliser Equilibre, mais il peut également lui, accéder, lui donner des droits ou des restrictions à certains modules. C'est-à-dire que, par exemple, moi, en tant qu'administrateur système là, de cette ferme, je peux donner accès, euh, par exemple, à mon comptable à équilibre, mais je ne veux lui donner accès qu'à la comptabilité et pas à la production. Je peux faire la même chose avec mon technicien de coq, par exemple. Je peux lui donner un accès, s'il le souhaite, pour avoir... Euh, pour pour qu'il ait, qu ait accès à la traçabilité donc, de, de mes productions, mais je ne, pas, je ne veux pas qu'il aille dans les stocks, dans les achats, dans les ventes et dans la compta. Quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça complète un petit peu ce que, ce que tu voulais dire là-dessus, Jeanne. Si, complètement. C'est ça le. Euh, donc si on a bien répondu, il y avait une autre question de Thomas Panzolato qui demandait si euh, ce principe, donc sur le parcellaire, euh, si le principe de découpage de parcelles, de coûts et d'intervention peut s'adapter à du maraîchage en microferme. Ou par exemple un légume égale une planche de 30 mètres carrés, donc plus petit qu'une parcelle en grande culture. Oui, alors sur le principe ça fonctionne le plus compliqué là-dessus, enfin souvent ce qu'on ce qu préconise, euh, enfin c'est surtout sur le dessin. Quoi. Le problème d'avoir de, de, une planche de 30 mètres carrés, la difficulté souvent est de la dessiner. Ce n'est pas un surmontable, mais si vous voulez la dessiner donc avec un fond cartographique, ça devient un petit peu plus compliqué parce que forcément la précision du fond... Elle est, euh, elle est parfois euh, pas toujours... Enfin, Disons que souvent, un centimètre, ça fait euh, 20 mètres déjà. Donc, ce n'est pas toujours facile. Ce qu'on a tendance à préconiser, si c'est possible, c'est que vous fassiez, par exemple, le tour avec le GPS et de remonter euh, la donnée GPS. Voilà. Ou alors d'utiliser un autre système euh, cartographique pour vraiment avoir euh, beaucoup plus de précision dans, dans le dessin. Voilà, mais autrement, ça se gère. On a des clients qui le font. Alors, peut-être un peu plus que 30 mètres carrés. Moi, j'avais en tête certains qui étaient à une cinquantaine de mètres carrés, mais ils le font. Alors, le, le, le, souvent, ce qu'ils font sur les planches, c'est qu'ils dessinent la parcelle. Et cette parcelle, en fait, est découpée en planches ils ne le font qu'une fois, c'est-à-dire que cette planche elle revient, par exemple, tous les ans. Quoi. Ils ne redessinent pas euh, tous les ans toutes les planches. Voilà. C'est plutôt de les garder en mémoire. Bon, voilà pour ça. Voilà, exa exactement avec une rotation, c'est-à-dire que la planche, euh, là, en ce moment, vous avez tel légume, dans deux mois, il y aura un autre légume, etc. Ok, bon, pas d'autres questions pour l'instant, je pense que tu peux continuer. Donc voilà, donc après, effectivement, en maraîchage, hein, le principe va être le même qu'en grande culture, euh, si ce n'est que, effectivement, les parcelles vont être toutes petites, puisque vous allez avoir des coûts, par exemple, des coûts à la planche ou des coûts, forcément, hein, comme on l'a à la planche, on peut l'avoir au niveau supérieur c'est-à-dire à, à l'activité, c'est-à-dire à la, à, à la culture. Donc là, vous voyez, si je prends le maïs, mais ça pourrait être la même chose sur des choux, des poireaux ou des tomates. En fait, tout à l'heure, on, on avait le, le coût à l'intervention. Ce coût à l'intervention, vous voyez, on peut l'avoir à la parcelle, c'est-à-dire là, à la parcelle qui s'appelle maïs grand champ. Et on peut la voir au global, c'est-à-dire au maïs, ici. Donc, on l'a au global, ou ramené à l'hectare, euh, en fonction de, de ce qui est fait. Quoi. Donc là, c'est une démo, donc effectivement, je pense qu'il n'y a qu'un entrant qui a été mis, donc, c'est pour ça qu'on a des coûts aussi faibles. Donc, voilà comment la partie production se présente, sachant que c'est alimenté par les stocks et sachant que le coût des stocks est alimenté par la partie achat. Je continue juste rapidement sur le module des ressources humaines, RH. Alors là, tout simplement, ça correspond un petit peu au module achat, mais pour tout ce qui est ressources humaines. C'est-à-dire que de plus, plutôt que de saisir les coûts de main-d'œuvre dans des achats, c'est-à-dire de saisir des achats de main-d'œuvre, on va saisir en fait le coût du salaire dessus. Comprenez bien qu'on n'édite pas de bulletin de salaire, c'est vraiment le, les coûts de main-d'œuvre. Dans la partie outils, on va retrouver un certain nombre de choses, Donc notamment pour ceux qui font une déclaration PAC, la déclaration PAC ici. Donc là, j'ai un historique de déclaration PAC. Vous voyez, on va retrouver les numéros d'îlots, les numéros de parcelles, les codes PAC. Et on peut les avoir également sous forme cartographique. Alors là, c'est un peu long. Je pense que ça vient de ma connexion Internet. Comme on est nombreux sur la visioconférence, je pense que ça prend un peu de temps pour avoir l'affichage. Voilà. Et sachant qu'ici, sur ce type de carte, mais c'est également le cas sur les autres euh, cartes, on peut faire apparaître les contraintes environnementales telles que les rivières, ou également les contraintes vis-à-vis -vis des bâtiments en termes d'épandage des fluents d'élevage notamment. Voilà. La partie échange qui est ici, donc ça c'est une partie qui va être utilisée assez régulièrement par nos utilisateurs, mais on va retrouver en fait tout ce qui est export, donc export PDF, des imports, alors il faut savoir que, les imports équilibres peuvent importer énormément de données d'autres logiciels. Voilà, donc Que ce soit des données d'élevage, que ce soit des données de production végétale ou autre. Donc Pour chacun des cas, par exemple, si vous voulez importer une analyse de sol, vous choisissez « analyse de sol ». Si vous avez le fichier, vous pouvez choisir ce fichier et l'importer automatiquement de façon à ne pas avoir de ressaisie derrière de données. Une partie également à extraction, ici. Alors là, on intervient directement en fait, sur toutes les données d'équilibre pour sortir des fichiers de type Excel. Donc, ces données tableur, l'intérêt derrière, c'est que vous allez pouvoir les retravailler comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que s'il y a un document qui n'apparaît pas dans l'équilibre que vous aimeriez avoir, ou vous aimeriez retraiter automatiquement les données sous un tableur, ben vous allez pouvoir le faire par ce menu-là. Il faut bien comprendre que dans Équilibre, vous allez rentrer un certain nombre de données dedans, quasiment toutes les données, on va dire, que vous utilisez au quotidien sur votre exploitation, mais vous allez surtout pouvoir les, les extraire pour pouvoir les retravailler euh, de façon assez, assez facile. Et le dernier menu, c'est euh, ce qu'on appelle la configuration. Alors C'est là qu'on va retrouver en fait tout le paramétrage d'équilibre. Au départ, il y a un petit peu de temps à passer. Il y a ce qu'on appelle un assistant de démarrage, quand vous allez créer votre ferme, qui va vous aider à rentrer un certain nombre de choses. Mais c'est surtout dans ce menu qu'on va retrouver en fait un certain nombre d'informations liées au paramétrage et qui vont vous permettre d'utiliser assez facilement Équilibre derrière. Alors vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous montrer comment on crée des factures. Et en fait toutes les informations qui paraissent sur votre facture vont se retrouver ici. Voilà, donc... Au démarrage, nous, on conseille les utilis les, nos utilisateurs à passer un petit peu de temps pour bien entrer les données ici, de façon à ne pas faire d'aller-retour sans arrêt, euh, à rajouter des données parce qu'il y a des données manquantes. Voilà, donc ici, vous allez entre autres trouver euh, ce qu'on appelle la, la photo. Donc la photo, c'est le logo qu'on retrouve sur, sur les factures, les factures de vente. Voilà. Tout à l'heure, je vous montrais tout ce qui était accès. Voilà. Donc, C'est ici qu'on paramètre les utilisateurs qui ont accès au logiciel. Vous allez retrouver également tout ce qui est paramétrage comptable avec le plan comptable et les TVA. Donc, dessus, on vous importe automatiquement un plan comptable agricole. Voilà. Si vous avez un plan comptable avec des comptes supplémentaires, on a la possibilité de l'importer par le menu qu'on vous a montré tout à l'heure. Et vous pouvez, à ce niveau-là, créer des comptes également supplémentaires de façon manuelle. Donc, vous voyez comment ça se présente. C'est assez simple. Là, vous avez tout votre plan comptable. Vous pouvez rechercher par la fenêtre du haut un compte en particulier ou choisir le type de numéro de compte et le créer, en créer un nouveau s'il est absent de façon assez simple ici via ce formulaire. Pour les taxes, il n'y a rien d'extraordinaire dessus. On reprend les TVA qui sont applicables aujourd'hui en France. Voilà. Vous pouvez être amené des fois à changer le numéro de compte euh, auquel il est affecté derrière. On va retrouver également dans le paramétrage les types de vente et les types d'achat. Alors, type de vente, on entend quoi je, je pense qu'un certain nombre d'entre vous euh, fait de la vente directe. Donc, par type de vente, bah, tout simplement, on peut avoir, euh, vous pouvez avoir plusieurs, on va dire, euh, catalogues de prix, notamment. Par exemple, là, vous le voyez, on a une vente pour les particuliers, on a une vente pour les professionnels, avec des prix qui peuvent être différents et surtout des prix qui peuvent être fixés pour les particuliers. TTC, alors qu'ils sont hors taxe pour des professionnels. Voilà. Donc en fait, tout ça, ça permet de paramétrer ces ventes de façon à ce que quand on va saisir une vente, en choisissant que c'est une vente pour un professionnel, ça va aller chercher le prix du produit dans le catalogue professionnel et ça vous fait gagner du temps dans la saisie. Voilà. Ou inversement, si c'est un particulier, ça va le chercher dans le catalogue de prix particulier. N'hésitez pas à m'interrompre là-dessus. Bon, je crois qu'il n'y a pas de questions. Alors, on va pouvoir paramétrer aussi les modes d'encaissement et les modes de décaissement. Bon, D'une manière générale, si vous avez une seule banque, ça va être relativement simple. Hein, C'est-à-dire que vous allez avoir le chèque, le virement et on va dire l'espèce, notamment pour les encaissements. Si vous travaillez avec une COP, des fois, ça peut être sur le compte de la COP. Et si vous avez plusieurs banques, en fait, on va avoir autant de modes d'encaissement qu'on va avoir de banques. Voilà, et après, ici, vous retrouvez, dans la dernière partie, la configuration de tout ce qu'on appelle « produit ». Donc, il se décompose en plusieurs niveaux. Le principe, c'est surtout de dire « voilà, j'ai un produit ». Et ce produit, il a des caractéristiques pour que je les retrouve dans mes interventions et il a des caractéristiques comptables pour que je les retrouve dans la comptabilité. C'est-à-dire, si on prend un catalogue de prix, vous vendez par exemple euh, des pommes, ces pommes, cette variante de pommes, ça va être par exemple la, la pomme gala de tel calibre, elle va avoir tel prix. Ces caractéristiques, ça va être tout simplement, ça, ça va être pré-paramétré à la base, mais c'est de dire que c'est un produit qui se récolte. Et voilà, donc vous allez le retrouver, la pomme ici, dans les interventions de récolte. Et dans la catégorie de produits, ça voudra dire que chaque fois que vous vendrez cette cat... ce type de pomme, ça va automatiquement dans le compte comptable correspondant pour générer l'écriture. Donc voilà, il y, a une, il y a une petite hiérarchie de paramétrage ici des produits de façon à ce que, notamment, chaque fois que vous utilisez un produit ou que vous vendez un produit, en fait, comptablement, ça aille dans le bon compte comptable. Voilà voilà pour cette présentation succincte de, du paramétrage. Alors, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est de vous montrer comment on crée en fait un achat dans l'équilibre et comment on crée une vente. Alors, je vois que y a une question. Alors, Est-ce qu'il est possible d'intégrer une monnaie locale euh, c'est une bonne question. Il euh, faudrait que je vérifie, parce que jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait pour les clients. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut gérer d'autres monnaies. Euh, voilà, C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, dans l'équilibre, d'utiliser qu'une monnaie. On a des utilisateurs qui peuvent faire des fois de la vente à l'export et qui utilisent des ventes dans une autre monnaie que l'euro. Voilà, Ça peut être du dollar ou autre. Par contre, la question que je me pose, il faudrait qu'on vérifie si on peut créer une monnaie qui n'est pas dans le référentiel international. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça, ça, doit, ça doit pouvoir le faire, mais il faudrait le vérifier. Oui, en fin de compte, ce serait la seule, euh, le, le seul élément de contrainte, en fait, de s'assurer qu'on peut... Euh... Créer le référentiel correspondant. Oui, c'est-à-dire que là, local. je crois que c'est l'USCO ou la Tinda. Ouais. Euh, voilà, ça. Enfin, vous me diriez, euh, je veux de, du dollar US, euh, ça ne poserait pas de problème. Ouais. Voilà, mais euh, je suis, je, je me demande, enfin voilà, je suis pas sûr de moi pour savoir si on peut créer euh, enfin, l'USCO en tant que monnaie. Mmh. Alors, je ne sais pas si la liste est verrouillée ou si elle ne l'est pas en fait. Voilà, on va s'enseigner mais... et puis on vous, on vous tiendra au courant hein, ouais. à la limite euh, quand on aura l'information. Voilà, mais après, techniquement, ça a été euh, pensé pour pouvoir utiliser plusieurs monnaies, effectivement. Euh, D'ailleurs, euh, dans le paramétrage, je ne suis pas passé dessus parce que effectivement, je n'y ai pas pensé. Mais vous voyez. ici voilà on peut faire des taux de conversion de monnaie donc c'est ça qui permet entre autres de, de faire la, la conversion d'une monnaie à une autre Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus Je pense que tu peux continuer sur la démo, du coup. Voilà. Donc là, ce que je vais vous montrer, enfin, je vais vous montrer comment on crée un achat. Alors, moi, je vais, je vais faire par la partie la plus complète. Euh, ce n'est pas forcément... Euh, celle que enfin, voilà. c'est juste pour vous montrer tout ce, qui est, tout ce qui est possible de faire. Je vais passer par la commande. Vous n'êtes pas obligé de passer, de saisir une commande, mais je vais vous montrer le, le processus complet. Donc tout simplement, là je vais dire que j'ai commandé euh, un produit. Je vais prendre par exemple un engrais. Donc je vais choisir mon fournisseur. Donc là, mon fournisseur, c'est ce que j'ai saisi dans les tiers ici. Donc là, je vais prendre Charente Alliance. Je peux mettre le, la référence du bon de commande que m'a donné donc, ma coopérative, la date à laquelle je l'ai passé, éventuellement la date prévisionnelle de réception. Et là, je vais saisir ce que j'ai commandé. Donc je vais dire que j'ai commandé un engrais. Voilà, je vais dire que c'est de l'urée, que j'en ai commandé 10 tonnes. Que le prix unitaire hors-taxe, c'est 200 euros la tonne, avec un taux de TVA à 20%. Je valide. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous avez fait attention, je ne l'ai pas saisi, mais je pourrais dire que je lui mets une affectation ici, euh, que c'est euh, de l'urée pour mon maïs ou, ou autre. Voilà, Pareil, euh, je peux l'affecter un budget interne, à une équipe ou à un équipement. Voilà, donc là j'ai créé une commande. On va dire que je l'ai reçue, donc je peux également créer une réception. C'est-à-dire que quand je crée un achat, ça ne rentre pas mes produits en stock. Ce qui crée des produits en stock, c'est une réception. Donc, je vais créer une réception. Donc là, je lui dis de la créer automatiquement. C'est-à-dire que là, en fait, je suis en train automatiquement de dire que charente aujourd'hui, m'a livré mon urée. J'avais commandé 10 tonnes, il m'a livré 10 tonnes. Je suis juste obligé d'indiquer où je l'ai stocké. Voilà. Et je choisis un lieu de stockage euh, que j'ai sur mon exploitation. Je fais valider. Et là, j'ai créé ma réception. À partir du moment où j'ai créé ma réception, là, elle est au mode brouillon. Je vais la passer en mode reçu. Voilà. À partir du moment où ma réception est reçue, en fait, j'ai mon produit qui est en stock. C'est-à-dire que si je vais dans les stocks, je choisis matière. Si je cherche l'urée, voyez, c'est celle-ci que j'ai commandée, que j'ai reçue. J'en ai 10 tonnes en stock à partir d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, j'en ai 10 tonnes. À partir de là, je peux générer ma facture. Donc là, en fait, je vais créer ma facture d'achat. Donc là, je choisis mes réceptions. Bon, il peut arriver, c'est souvent le cas quand même, c'est que vous soyez livré, que vous ayez trois livraisons et qu'en fin de mois, vous receviez la facture qui récapitule en fait toutes les livraisons. Donc vous voyez, je pourrais en, en cocher d'autres. Donc là, je vais le faire. Je valide. Vous voyez qu'ici, ma facture... Elle a été mise au nom du bon fournisseur. Je peux indiquer la date de la facture. Donc, on va dire qu est qu'elle est également d'aujourd'hui. Quelle est l'échéance de paiement Là, j'ai mon uré. Vous avez vu que j'avais rajouté une, facture, une réception qui avait eu lieu précédemment de Bouilly Bordelaise. Je valide également. Et là je fais créer. Donc, j'ai commandé mon produit, j'ai reçu mon produit, et là, je le facture. Si on regarde ici, on voit que là, on est sur le résumé, en fait, de ma facture, que j'ai enregistrée, qui a une écriture comptable qui a été faite. Donc, si je clique dessus, vous allez voir qu'automatiquement, équilibre a créé dans le journal d'achat une écriture achat 0086, en fait, qui reprend ce que j'ai mis dans ma facture. C'est-à-dire, vous voyez votre URL 46 que j'avais sélectionné, qui est automatiquement affecté au compte 6011, voilà. que dessus, j'ai de la TVA à 20% que sur ma facture, j'ai de la bouillie bordelaise donc qui est rentrée dans le compte 6013, avec également de la TVA. Et là, j'ai mon compte fournisseur. Est-ce que vous avez des questions là-dessus question sur l'import de factures euh, directes bah, Je te laisse répondre, Jeanne, peut-être euh, Aujourd'hui, non, il n'est pas, pas possible d'importer directement euh, donc, si je comprends bien la question. L'idée, c'est de pouvoir euh, euh, via une, euh, un, une, un système de, de prise de photos ou de, de scan de la facture euh, reçue par le fournisseur de pouvoir directement euh, saisir les données de la facture dans équilibre. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de le faire, euh, tout simplement parce qu'en fait, euh, euh, ce genre de, de technologie en fait, euh, peut fonctionner, mais souvent amène à de la ressaisie. Donc aujourd'hui, on a simplement euh, choisi d'essayer de fluidifier au maximum le process euh, associé à la saisie de facture d'achat euh, pour euh, le rendre le plus, euh, le plus simple possible. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est euh, la facture du fournisseur qui, euh, qui, qui, euh, qui, qui reste la facture de référence. Et, euh, et donc, il faut reprendre ces informations pour aller les saisir dans l'équilibre. Voilà. Après, ouais. euh, en fait, il y a, y a une le, pourquoi ça ne se fait pas Grosso modo, il y a une, une complexité au niveau des produits. C'est-à-dire qu'en en fait, en fonction de votre fournisseur, le produit n'est pas forcément référencé sur la facture de la même manière. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que par exemple, vous achetez de l'urée, par exemple, comme dans l'exemple que j'ai mis. Il euh, ben, y en a certaines qui vont l'appeler euh, de l'urée vrac, d'autres de l'urée big bag, d'autres euh, qui, qui, qui vont le facturer euh, au big bag, d'autres qui vont le facturer au kilo... En fait, c'est toutes ces notions différentes qu'il peut y avoir sur une facture qui sont difficiles à interpréter euh, au sein d'un logiciel. Voilà. C'est-à-dire que, histoire de ne pas mélanger des prix au big bag avec des prix au kilo. Voilà, parce que derrière, ça vous fausserait euh, tous les stocks, etc. Donc, euh, voilà. Il y, a des, il y a des choses qui sont possibles de faire, mais ça, ça reste... Euh, ça reste assez complexe. C'est ça. Par contre, dans un souci de, effectivement euh, administrativement de pouvoir retrouver un petit peu tout, tous les éléments au même endroit, euh, Pierre, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on peut euh, directement attacher la dite facture à la facture créée dans l'équilibre pour avoir ce document et, euh, et, donc, euh, et donc pouvoir le retrouver au bon endroit directement dans l'équilibre. Exactement. Voilà. C'est juste en dessous là. Euh, du premier, du, du premier rencard, euh, on peut déposer directement le fichier. C'est-à-dire ici, voilà Alors, je ne sais pas si vous voyez. Enfin, quand je enfin, je vous crois qu'il y a voir. un nouvel onglet qui va s'ouvrir. Ouais, voilà. Moi, je le vois sur mon écran, mais vous ne devez pas le voir. C'est-à-dire ici, vous avez un petit trombone. Si vous cliquez, vous avez un nouvel onglet qui s'ouvre et qui vous demande de télécharger la pièce, la pièce jointe. Alors là, on a fait un achat, mais on ne l'a pas payé. Donc, pour ajouter un décaissement, ben c'est relativement simple. Il suffit de cliquer sur ce bouton-là. Après, vous voyez, il y en a d'autres. Tout simplement parce qu'il euh, peut y avoir euh, des factures dérégularisation. Enfin, voilà, il peut y avoir différents cas. Mais dans, dans le cas où cette facture est à payer, vous faites « Ajouter un décaissement ». Vous faites « Nouveau ». Automatiquement, le bénéficiaire se met en haut. Vous pouvez éventuellement modifier euh, s'il y a une raison particulière. Le montant total se met. Vous pouvez également modifier si vous faites un règlement partiel. Et vous indiquez le mode de règlement. Voilà. Donc, si c'est un chèque, vous pouvez également indiquer le numéro de chèque. Donc, là, tout à l'heure on avait un montant qui était négatif. Maintenant que j'ai un décaissement, ben vous voyez que la facture, elle est soldée. Et si je vais sur ce décaissement, je vais regarder l'écriture comptable. Vous allez voir que l'écriture comptable, ici, a été créée automatiquement. Donc là, voilà, ma, la banque, c'est le crédit agricole. On voit que sur cette banque, en fait, l'écriture comptable, sur ce journal de banque, cette écriture comptable a été faite. Et vous voyez que le lettrage comptable a été également fait automatiquement. C'est-à-dire que dans l'équilibre, si vous saisissez vos achats et vos ventes, en fait, tout votre compta d'achat et de vente se fait automatiquement. Voilà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus Alors, la partie vente, ça va être globalement le même principe, sauf que là, c'est vous plutôt qui êtes à l'origine de, de la facturation, alors que sur la partie achat, c'est votre fournisseur et vous faites plutôt de la ressaisie de facture alors ça va être relativement simple vous allez sur vente voilà et là ben, vous choisissez de faire une nouvelle vente donc ici vous voyez tout à l'heure on avait vu les types de vente vous les retrouvez ici je vais prendre une vente au professionnel je choisis euh, pop, pop, pop. Allez, le client qui s'appelle ABC. Si vous lui avez fait signer un bon de commande, un papier, on peut saisir le, le numéro si vous voulez le retrouver. Alors. Ouais, je vais prendre un autre client pour vous montrer que l'adresse se met automatiquement. Celui-là, il ne doit pas avoir d'adresse. Donc voilà, Donc, si je reprends ma coopérative, admettons que ce soit à lui que je vende un produit, vous voyez qu'automatiquement les adresses vont se mettre, sachant que vous avez l'adresse de facturation, l'adresse de livraison, et vous pouvez également avoir une autre adresse. Donc on est capable de gérer trois adresses dessus. On peut indiquer à quelle date on le facture. S'il y a un transport, on peut indiquer le nom du transporteur. Et ici, on va choisir les produits qu'on lui, qu lui vend. Regardez, pour lui vendre, je vais lui vendre par exemple du blé tendre. Je vais lui vendre, je sais pas, je, je mets n'importe quoi. Hein. Je vends du blé tendre 50 tonnes 165 euros la tonne la TVA dessus et ça vous calcule le, le TTC on pourrait dire que je vends également autre chose par exemple du maïs je vends 10 tonnes 150 voilà. Et donc, je peux mettre autant de produits que je le veux. Je pourrais mettre du transport, même, enfin, voilà, plein de choses, hein, ce que vous souhaitez. Et je fais créer. Là, à partir de là, vous voyez, vous allez voir qu'en fait, on est dans un stade, un état, ce qu'on appelle un état dans équilibre, qui est brouillon. Voilà, c'est-à-dire que c'est un devis. Donc, moi, dans mon cas, je pourrais passer directement... À la facture parce que j'ai pas forcément de, de devis mais euh, si vous avez euh, des devis ou des bonnes commandes à gérer vous pouvez passer par ces différentes étapes donc là on va passer par exemple sur le devis envoyé à partir de ce moment là je sais pas si vous allez je sais pas si vous le voyez mais j'ai une si c'est bon de... on voit on voit ouais c'est bon voilà, j'ai une édition du devis. Donc, le devis peut être signé par le client, euh, etc. Ce devis, donc soit il peut le refuser, vous le classez en refusé, et en fait, votre, votre affaire de vente est finie. Soit ça peut être une commande. Voilà, donc si vous vendez, si vous faites de la vente directe, que vous vendez par exemple des bouteilles de verre ou autre, effectivement, vous pouvez des fois avoir une, vous gérez une commande, vous avez le client qui vous passe une commande et vous le facturez après. Donc, dans cette étape-là, ça va être important pour vous d'avoir la commande. Et si vous cliquez sur imprimer, ben là, vous avez un bon de commande. Et sur cette édition du bon de commande, vous pourriez avoir les accomptes qui ont été versés. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, sur une commande, on peut saisir un encaissement. Donc là, par exemple, j'ai eu un encaissement, par exemple, par chèque, de 1000 euros. Voilà, donc vous voyez que le solde ici est recalculé, hein, le solde dû par le client... Et si on imprime à nouveau, vous voyez qu'ici, le 13 octobre, j'ai une, une pièce qui correspond à un règlement pour un versement de 1000 euros. Donc j'ai le total de la facture, qui, enfin, qui sera sur la facture, et le, le reste à payer. Et si je clique sur facture, et bien là, on va tomber directement sur la facture. Alors, vous pouvez également imprimer. On a une question de nouveau, pardon Pierre, sur ouais. la possibilité de faire un bon de livraison. Oui. Alors, le bon de livraison, alors en fait, là, c'est un petit peu comme sur les achats tout à l'heure où on avait une réception. En fait, sur une facture, soit on peut créer une facture à partir d'une expédition. Enfin, chez Equilibre, on parle d'expédition plutôt que de, de livraison. Et on peut euh, inversement générer une expédition à partir d'une facture. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. C'est-à-dire, on a une facture. J'aurais pu le faire depuis le, le bon commande de tout à l'heure. Créer une expédition. Euh, vous voyez qu'automatiquement, ça vous remet euh, les coordonnées bah, de livraison euh, du fournisseur, le responsable, donc vous pouvez éventuellement indiquer qui, euh, qui s'est occupé de ça, et vous retrouvez en fait les produits que j'avais dans ma facture. Là, je vais faire créer. Si je viens dans les stocks, expédition. Euh, pop, pop, pop, pop. Je vais trier par date. Voilà, c'est ici. Voilà, donc là, j'ai mon expédition que j'ai créée à l'instant, qui est un stade brouillon. Là, pareil, je peux passer par des stades commandés en, pré en préparation, etc. Je vais aller directement dire qu'elle est prête, voire même que l'expédition est donnée. Et là, je peux imprimer le bon de livraison. Donc là, en fait, j'ai mes coordonnées, les coordonnées de, du client et, euh, et le détail de mon bond d'expédition. Si vous faites euh, euh, ouais, ce qu'on appelle des tournées, par exemple, c'est-à-dire que, par exemple, si vous, si vous êtes viticulteur, par exemple, ou maraîcher, et que euh, vous remplissez votre véhicule et que vous allez livrer euh, différents clients, vous pouvez choisir donc, ces expéditions là pour indiquer tout ça par exemple sur un bon de livraison que lui vous allez faire signer au client comme quand vous avez un transporteur qui vient chez vous et qui a la liste en fait de toute sa tournée avec les clients et qui fait signer le bordereau Voilà, je ne sais pas s'il y a trop de questions là-dessus. Est-ce que c'est clair, ça Alors, de la même manière, si je reviens à ma facture de vente de tout à l'heure... ma facture de vente aura généré des écritures comptables. Donc là, ma facture que j'ai créée, vous le voyez, elle est ici. C'est celle-ci, c'est la première de, de la ligne. Vous voyez qu'elle a un statut orange. Donc ça, tout simplement, c'est pour vous alerter qu'en fait, elle est partiellement réglée, quoi. C'est-à-dire que là, on facture pour un montant de TTC de 10 725 et en fait, il reste 9 725 à régler. Vous voyez ici que vous pouvez avoir des factures où le solde n'est pas indiqué. Donc, c'est-à-dire que la, la facture est réglée complètement. Et si c'est en rouge et que c'est une facture, c'est qu'elle n'est pas du tout payée. Quoi. Enfin voilà, Elle est, elle est impayée. Elle est impayée ou elle n'est pas encore à l'état de facture Ou elle n'est pas à l'état de facture, c'est-à-dire que c'est soit une commande, soit un devis. Et comme tout à l'heure, pour les achats, vous, vous retrouvez ici. Donc là, moi j'ai acheté à, à une cop, donc automatiquement, l'écriture, elle n'est pas dans le journal de de vente, j'ai vendu à une cop, donc ce n'est pas dans le journal de vente, mais dans le journal de, de ma cop, ça a été paramétré comme ça sur, sur, cette, sur cette instance équilibre, bah, vous voyez le détail des écritures qui a été fait automatiquement. Donc comme tout à l'heure. Voilà pour la, la présentation euh, succincte de, de, de vente et achat. Derrière ça, vous voyez que les achats et les ventes vous génèrent des écritures. C'est à partir de là que vous allez retrouver en fait un certain nombre d'informations comptables. Donc Ici, dans la compta, vous allez pouvoir sortir votre balance. Donc là, si je recherche... Ma balance sur une période personnalisée, ou sur un mois, ou sur l'exercice, vous le faites à partir d'ici. Cette balance, vous pouvez l'imprimer en format PDF papier, ou alors sous des formats de tableur, notamment Excel, derrière pour éventuellement refaire des calculs, si vous le souhaitez. Vous allez retrouver également toute la notion de « grand livre. que vous pourrez de la même manière imprimer en format PDF ou alors exporter vers un tableur. Vous gérez vos exercices comptables ici. Bon, sur Équilibre comme sur la plupart des logiciels, aujourd'hui, vous pouvez avoir deux exercices comptables ouverts simultanément, c'est-à-dire que grosso modo, l'exercice en cours et l'exercice précédent. C'est au niveau de, de ces exercices que vous allez pouvoir également faire des échanges avec votre comptable, c'est-à-dire échanges d'écriture comptable. Voilà, Équilibre va après vous permettre de gérer tout ce qui est immobilisation et emprunt. C'est-à-dire que sur les immobilisations et les emprunts, une fois que vous aurez rentré les, les données relatives à ces deux parties vous allez pouvoir générer automatiquement les écritures comptables à chaque échéance, on va dire. Voilà, et virement interne, là, ça va être une façon plus générique de dire, voilà, je fais un virement d'un compte à un autre. C'est-à-dire que si vous avez une caisse, par exemple, pour les ventes en espèces, c'est là que vous allez dire, voilà, je vire ma caisse sur mon compte bancaire. Ou inversement, euh, faire un virement de, de votre compte de COP sur le compte bancaire ou autre. Voilà. Okay, bah je pense qu'on a bien fait le tour là, de la démonstration. On va peut-être essayer de... S'il n'y a pas évidemment plus de questions que ça sur ce qui a été présenté. Euh, et que tout est clair pour tout le monde. Euh, il y en a peut-être euh, qui veulent poser des questions de vive voix. Ou... Peut-être, ouais, on peut tout à fait réactiver les micros et, euh, et s'exprimer, il n'y a aucun problème. Après, euh, si tout est clair, euh, on va peut-être finir rapidement la la présentation pour, pour ben, vous, vous parler un petit peu de, des modalités de la suite et puis ouvrir aussi sur d'autres usages, notamment pour la partie viticulture, hein, on parlait des peut-être On va peut-être dire quelques mots de plus sur cet aspect-là. Euh, je ne sais pas si Pierre, tu voulais continuer ou que je eh bien, tu ouais. complètes si je s'il y a lieu de compléter, simplement pour vous euh, signifier qu'il y a toute une palette d'usages associés à équilibre à hein. L'objectif de ce, cette solution que Pierre vient de vous présenter, c'est euh, d'être aussi euh, d'avoir beaucoup de possibilités en fait de, de, de paramétrage pour s'adapter aux spécificités de de chaque filière de l'exploitation agricole, de, voilà, des contextes de travail des uns et des autres, et puis des profils aussi de, des utilisateurs. Donc, en fait, on peut utiliser équilibre aussi bien quand on est, quand on est chef d'exploitation sur une, une, petite, une, une petite ferme ou, ou une ferme plus agro-industrielle. Enfin, ça ça, ça s'adapte à tous les à toutes les, les exploitations, euh, avec différents bénéfices. Euh, par exemple, on a eu des, des, des utilisateurs qui ont exprimé euh, des avantages liés à la gestion d'employés, de, enfin, de salariés qui étaient à la fois permanents et saisonniers, donc euh, ça permet de, de gérer facilement en fait, ces coûts de main-d'œuvre associés à, à des activités, que ce soit voilà, sur des salaires permanents, sur des salaires saisonniers, d'organiser, planifier des interventions, de communiquer en interne aussi. Alors, ça, on en a très peu parlé, mais on a associé à Equilibre, on a une application mobile qui s'appelle Zéro et qui permet de saisir directement ces interventions au champ, euh, sans, sans réseau, c'est-à-dire qu'on peut les saisir sans, sans connexion Internet. Et ensuite, quand on retrouve de la connexion Internet, on va avoir euh, la donnée qui se synchronise euh, avec l'interface web, et on va donc retrouver toutes ces interventions euh, dans, dans notre instance équilibre, dans notre, ce qu'on appelle l'instance, c'est la, la ferme en ligne. Euh, et donc, c'est ce qui permet aussi pour un, un exploitant agricole qui aurait des salariés euh, de planifier des interventions et de les assigner à, à ces salariés euh, qui vont ensuite recevoir en fait les instructions euh, dans l'application mobile directement, et voir un petit peu les, les interventions à mener. Euh, et ensuite, on va pouvoir avoir ce retour qui va permettre à l'exploitant de faire un contrôle des interventions réalisées, et de valider ou non euh, ce qui a bien été fait. Euh, enfin. euh, voilà, on a également un intérêt aussi pour une coopérative de travailler avec un, un outil comme Équilibre pour justement gérer un, un groupe de producteurs et centraliser un petit peu une façon de, une façon de faire et, euh, et de suivre une traçabilité au global d'une filière, par exemple. Voilà, donc on a des offres adaptées aussi à ces profils-là. Euh, ce qu'on vous a présenté en premier lieu, c'était euh, avant, avant la démonstration, c'était des offres sur abonnement associées à l'utilisation individuelle d'une exploitation, mais on peut également adapter cela à, euh, des, à des, des clients euh, partenaires de l'agriculteur qui vont ensuite devenir, enfin, aller redistribuer cette solution. Et donc, on a des, voilà, des, des offres adaptées à ça. Euh, donc, pour dire un mot, merci Pierre, sur euh, Equiviti. Euh, Equiviti, c'est donc, comme je vous le disais au début, euh, la déclinaison d'équilibre sur la viticulture. Euh, donc, une première version va sortir là, dans les, avant la fin de l'année. Donc, euh, comme je vous l'expliquais au début, euh, c'est un petit peu la, bah, la reprise de toutes ces fonctionnalités que Pierre vous a présentées d'équilibre euh, qui, en fait, euh, s'applique tout à fait à la gestion d'une exploitation viticole euh, avec quelques adaptations forcément. Euh, on a notamment la conversion du CVI, du euh, cahier viticole informatisé en parcellaire culturel. Euh, donc là, qui est un petit peu remanié pour euh, s'adapter euh, aux spécificités du CVI. On a toute la partie, voilà, gestion des activités viticoles, gestion des vendanges euh, qui est adaptée au, au contexte, euh, notamment sur le parcellaire, euh, aussi euh, au contexte de. de des viticulteurs. Euh, ce qui va être une grande, notamment une grande différence, sera l'intégration le, le, le, de, de l'assistant conversationnel dont je vous parlais au début, euh, qu'on qu a nommé Duke, euh, qui va permettre la saisie euh, facile et rapide de, de tous vos enregistrements, que ce soit en vocal ou en textuel. Euh, donc en fait, euh, directement dans l'interface web, on va pouvoir. Euh, s'adresser euh, à cet assistant conversationnel avec un en langage tout à fait normal euh, qui va retranscrire euh, l'intervention le, le, de la façon dont il l'a comprise et demander validation ou non des éléments qui ont été retranscrits. Donc voilà, très rapidement, euh, après validation, euh, l'intervention est saisie dans l'interface et euh, peut ensuite être modifiée si besoin ou, euh, ou validée. Voilà. On a également avec Activity, des connexions, euh, donc avec d'autres outils, des connexions partenaires. C'est si ce que vous voyez dans l'encadré euh, en bas à droite. Euh, je ne vais peut-être pas tout détailler, mais euh, après, sauf si vous avez des questions particulières là-dessus. Euh, simplement à noter, on a Bacchio qui donc va être en fait euh, un logiciel de vente. Donc, sur, sur toute la partie commercialisation qui est. Euh, ben pour le, le, le secteur du vin, il y, y a beaucoup de spécificités par rapport à ce que à, à ce qu'on pourrait euh, attendre d'un secteur, euh, d'autres filières. Euh, et donc, du coup, Bacchio est une solution qui est euh, spécialisée à ce niveau-là. Donc, en fait, on est en train de s'interconnecter avec Bacchio pour pouvoir récupérer dans le module comptabilité toutes les données de vente issues de Bacchio euh, et euh, également... Euh, Pouvoir assurer la gestion réglementaire notamment les, les déclarations mensuelles liées à la douane etc donc de la vente de ce type de produit euh, voilà pour bacchio euh, on a également samsis qui, qui est en train d'être l'interconnexion est en train d'être finalisée qui va permettre de visualiser des trajets euh, gps donc avec des boîtiers qui sont sur les, les boîtiers samsis euh, produits par cette entreprise qui seront donc sur les machines agricoles et qui permettent de convertir ces trajets en intervention. Euh, et Donc, pareil, de, de faciliter un petit peu euh, la saisie de l'intervention avec cette précision-là, euh, en, en termes de géolocalisation. Euh, voilà, donc c'est un petit peu les services additionnels qui seront associés à cette solution. Euh, je ne sais pas si Pierre, tu voulais rajouter des éléments là-dessus non, non, je pense que tu as pas bien fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur Equiviti N'hésitez pas à manifester si quelque chose n'est pas clair. Euh, et bien, s'il n'y a pas de questions, pour terminer, ben là, c'est simplement une synthèse un petit peu de tout, euh, euh, de tout ce qui définit un petit peu notre solution et euh, voilà, les avantages associés. Euh, donc les avantages se, se dénombrent surtout en termes d'autonomie, déjà, de, de que, que, que, qu équilibre va pouvoir apporter à l'agriculteur dans la gestion de son exploitation. Euh, et puis également d'un point de vue une compétitivité aussi, parce qu'on est voilà, sur, ce, sur ce périmètre fonctionnel en tout cas qui vous a été présenté. Euh, voilà, on s'attache à, à proposer une solution qui soit accessible euh, au niveau de son de son coût euh, l'abonnement euh, peut être euh, donc mensuel ou annuel donc, euh, la version annuelle est à revient à 24,90 euros 90, 90 pardon, euh, hors taxe par mois contrairement à la version mensuelle qui est 29,90 ce, ce que je vous ai pas dit c'est que euh, on a donc associé à la à la création d'une ferme euh, équilibre euh, vous bénéficiez d'une formation Gratuite de deux heures en ligne, donc avec euh, Pierre ou Frédéric, qui est donc l'autre personne de notre équipe support, qui peut vous guider un petit peu dans les éléments que vous souhaiteriez approfondir et dans le paramétrage de votre de votre ferme. Euh, on a également une période d'essai qui est aujourd'hui de trois mois. Donc pendant trois mois, vous pouvez utiliser gratuitement l'équilibre sans. sans soit renseignez vos coordonnées bancaires euh, obligatoirement. Et voilà, et au bout de trois mois, vous passez sur un abonnement payant si, euh, si la solution vous convient.